La télévision en Afrique. Le simple fait de parler de la fraternité, de l'avenir du continent africain, nous fait passer pour des extrémistes. Mais nous ne sommes pas des anthropophages. Nous ne mangeons pas les blancs. Nous n'avons pas ce projet-là de société. La seule chose que nous voulons, la seule chose que nous voulons, c'est que l'Afrique puisse décider de sa propre destinée comme la France. Nous voulons le meilleur pour la France. Mais le meilleur pour la France ne viendra que lorsqu'ils enlèveront leurs pattes de l'Afrique. pas leur base de l'Afrique, il n'y aura pas d'avenir radieux pour la France. Tant qu'ils mettront leur base militaire chez nous, il n'y aura pas d'avenir radieux pour ce pays. Tant qu'il y aura toujours de l'exploitation, le pillage par Bolloré, il n'y aura pas de liberté pour eux, même pour nous. Nous sommes pour la réciprocité. Aimez-nous, nous allons vous aimer. Même si vous nous marchez dessus, nous vous marcherons dessus en retour.